Bonjour à tous, nous sommes le 17 mars 2022. Euh, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme je vous ai dit, cet été, ça va être euh, plus euh, distancé. Euh, cependant, je vais essayer de faire quelques vidéos quand même pour euh, qu'on se tienne au courant de ce qui se passe un peu euh, sur la planète euh, économique. Donc, euh, on va commencer euh, immédiatement parce que je veux pas perdre de, euh, trop de temps. Ça fait presque deux semaines que j'ai fait de, de vidéos. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rattrapage à faire. Et surtout, vous parlez euh, de, des fameuses... CBDC, euh, les Central Bank Digital Currency, euh, les monnaies euh, digitales des banques centrales, où on commence vraiment à en parler sérieusement. On sait très, très bien que c'est dans le grand plan d'avoir, de, euh, d'effacer l'argent papier un peu partout sur la planète. Et euh, là, ce qui pourrait précipiter ça, c'est la fameuse euh, guerre euh, en Ukraine, mais euh, lorsque je parle de la guerre en Ukraine, je ne veux pas entrer dans le conflit encore, je pense que vous avez toutes les informations que vous pouvez aller chercher un peu partout, euh, des informations pertinentes qui ne se retrouvent pas dans les médias traditionnels pour vous informer, euh, je ne peux pas parler de cet aspect-là parce que peu importe ce qui arrive euh, euh, tout, tout est en contrôle de disons les, les, les mondialistes euh, on sait où est-ce qu'on s'en va avec tout ça et surtout c'est que l'information euh, n'est donnée que, euh, que d'une manière, que d'un point de vue et euh, ce qui se passe réellement, ben, c'est quelque chose de plus gros que ça, c'est euh, tout simplement un désaveu euh, euh, du système euh, de Bretton Woods euh, qui a été installé en 1944 euh, par la planète. Là, C'est tous les, les, les pays qui ont pris cette décision-là, surtout euh, ce sont les Américains qui ont euh, vraiment instauré ce système-là parce que c'est eux qui étaient les plus puissants à l'époque et encore euh, c'est le cas, mais ça commence à diminuer. et euh, donc euh, avec ce système-là qui est basé sur le dollar américain qui était adossé alors à 35$, euh, l'once, euh, on, a, on, on, a on a appelé ça, le ben, en tout cas ce que j'ai lu dans quelques articles, moi je pensais qu'on parlait du deuxième Bretton Woods, là on, on, est, on est en train de parler du probablement troisième Bretton Woods, parce qu'on dit que le deuxième Bretton Woods 2 qu'on on dit, là, parce que le système de Bretton Woods en 1944, <coughs> excusez, c'est le Bretton Woods 1 selon certains, Bretton Woods II est arrivé en, en 71, lorsque Nixon a des, euh, des, euh, euh, séparé l'or de l'argent, 35 l'once, donc ça permettait aux Américains d'imprimer euh, sans demander à personne euh, l'argent qu'il voulait donc l'argent fiduciaire qu'on appelle qui est fiduciaire qui vient du mot fidélité on, on a confiance en cette devise là tout simplement parce que les Américains décrètent que c'est la meilleure devise au monde et aussi parce que c'est ce, eux qui ont la puissance économique mondiale ça c'est en 71 et encore aujourd'hui c'est la même chose et Nixon avait donné comme prétexte que c'était la guerre du Vietnam qui avait coûté beaucoup beaucoup et lorsqu'on était adossé alors on devait se limiter dans l'impression monétaire mais après avoir euh, enlevé cette mesure temporaire-là, ben là, comme par magie, on pouvait imprimer les dollars qu'on voulait. Donc, on ne s'est pas beaucoup, beaucoup cassé la tête. On a continué à, à imprimer euh, des dollars euh, d'une manière euh, exubérante, surtout à partir, euh, ben à partir de, du premier crash 1987. Euh, Alan Greenspan avait parlé de ça. Euh, on a commencé à peser un peu sur la pédale et ensuite ça s'est poursuivi 90 jusqu'en 2000, on a simplement à suivre euh, qu'à suivre les bourses, la montée des bourses qui a été euh, fulgurante euh, jusqu'en 2000 et en 2000 on a eu le fameux crash, pas de problème, on a imprimé de l'argent, c'est arrivé la même chose 2007-2008 et c'est arrivé la même chose, euh, ben, on a commencé à injecter de l'argent et acheter, la banque centrale a commencé à acheter des bons du trésor euh, les obligations d'épargne qu'on appelle ici, qu'on appelait dans le temps au Canada, on, on dit les bons du trésor. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on est à la fin d'une période et ça correspond bizarrement ben, à la fin de deux ans de COVID, où il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui qui ont souffert, qui souffrent. Ici, les restaurants, 3600, 3800. Euh, depuis le début de l'année, je pense que c'est 800 restaurants qui ont fermé leurs portes à cause de... Vous savez quoi? Donc euh, là, tout simplement, on est à, à la fin de ce système-là, mais en tout cas, on veut euh, profiter de, de la situation économique parce que dans le fond, on se dit, euh, là, ça ne fonctionne plus, mais tout simplement, euh, c'était peut-être d'y penser avant, mais peu importe, euh, je ne suis pas euh, président de la Banque centrale, donc je pas pas de donner à personne. Tout simplement, je constate que l'impression monétaire euh, dilue euh, la richesse d'un pays et c'est ce qui a qui Est arrivé et ce qui, est, qui arrive encore depuis 2020. Et bizarrement, euh, Jérôme Powell et tout le tralala disaient que non, c'était une inflation euh, temporaire. Et nous, euh, les, euh, ceux, les petits, là, on disait non, non, non, c'est l'inflation, euh, ça va causer l'inflation en force de mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, de l'argent gratuit, là, de l'argent qu'on imprime à, à outrance. Et c'est ce qui est arrivé évidemment. Et ce n'est pas terminé. La dernière. Inflation aux États-Unis, de mémoire, c'est 8,6%, 8,5%, 8,6%, et dans la réalité, c'est plus que ça. Donc, euh, il y a un article ici, euh, ça parle des euh, CBD, euh, que ça ne fonctionnera pas. Je vous invite à aller lire, je ne veux pas prendre de temps pour ça. Je voudrais tout simplement qu'on revise un peu l'actualité, mais d'une manière assez rapide. Et surtout, vous parlez... Euh, euh, bon, c'est ça, il y a une petite nouvelle ici qui est arrivée euh, euh, ben, au, au Canada ici, tout simplement, c'est que Justin Trudeau, avec ses nouvelles promesses qu'il a faites, qui vont bâtir, je sais pas comment, de logements, je me souviens pas, euh, ben ils vont manquer de travailleurs. C'est déjà le cas ici au Canada, il manque de travailleurs. Donc, euh, on se trouve à vouloir gonfler absolument l'économie en, en faisant des promesses, mais la réalité, c'est qu'on est. on ne parviendra pas à à bâtir tout ce qu'on veut bâtir pour euh, le logement. Euh, C'est quand même une bonne, une bonne chose, là, mais euh, et ça va créer, bien entendu, de l'inflation. Et là, les PME qui se trouvent encore en difficulté, parce que dans le fond, les aides gouvernementales sont terminées au Canada, eh bien, les PME demandent encore une fois euh, euh, des aides gouvernementales. Les PME veulent de nouveau euh, euh, des aides gouvernementales pour les, les emprunts qui ont été faits là, euh, euh, durant la crise, à la fin de la ben, au début, pendant, à la fin de la, de la crise, ici au Québec, il paraît que ce n'est pas terminé. On est en, dans la sixième vague, tout le monde est en train de mourir, mais la réalité, je pense que c'est terminé un peu partout sur la planète. Euh, mais là, on répare, euh, ben, on essaie de, de, de, de ramasser le, de, de, de, les dommages, et tout simplement, il y a des PME euh, qui ont contracté des lourdes dettes avec l'aide des gouvernements qui, maintenant, ne sont pas en mesure de, de rembourser, donc demandent tout simplement que ça soit remboursé. Il euh, y avait un, un, un, un, un petit vidéo, c'est Ray Dalio, je vous en avais déjà parlé, je l'ai placé sur mon site, je trouve ça extraordinaire parce que dans le fond, Ray Dalio a écrit un nouveau livre qui s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial. Et pour résumer rapidement, et je vous invite à vraiment à aller voir la petite vidéo, je l'ai placé sur mon site boursetechnique.com, c'est un peu le résumé de son livre, mais... Ah une vidéo là, avec euh, des petits chevaux, tout ça. C'est très, très intéressant. Et ça nous montre, euh, justement, les grandes vagues. On, a eu, on parle surtout de la dernière vague qui était avant la, la domination américaine de, de Bretton Woods, que je vous parlais tout à l'heure. C'est la vague là, des Anglais. Les Anglais dominaient la planète euh, au niveau euh, ben, de leur colonie un peu partout, qui leur amenait des denrées et beaucoup de... Euh, de richesses euh, d'un peu partout sur la planète et cette domination-là s'est terminée euh, à, en 1900, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, euh, c'était encore les Anglais qui dominaient et on parle avant ça je pense des Hollandais, peu importe. Là. Vous allez voir, euh, Renalio fait une analyse, une macro-analyse de la situation là, au niveau de, de, de la planète depuis euh, je me souviens pas quand. Là. Euh, et c'est très très intéressant parce que dans le fond, on se trouve nous à être à la fin de cette fameuse vague qui a débuté en 1944 avec la domination du dollar américain. Et là, on s'en va vers une nouvelle, une nouvelle vague. On parle de la Chine. Euh, la Russie, il euh, faut se dire que la Russie est alliée à la Chine en ce moment avec le conflit qui se passe. Et aussi, il y a le BRIC, B-R-I-C-S, euh, je pense aussi. C'est Brésil. Euh, euh, R, c'est la Russie. L'Inde et euh, IC... Euh, euh, pff, excusez, euh, on a le Brésil, en tout cas, le Bric euh, sont comme par hasard, euh, en tout cas, je pense là, euh, tous en accord avec euh, ben, de soutenir euh, euh, non pas la guerre, euh, mais ne veulent pas euh, faire de sanctions euh, contre la démarche de Poutine, de euh, d'arrêter de de de, de de, de, de supporter le dollar américain, parce que dans le fond, euh, ce qui est arrivé rapidement comme ça, on va revenir à Redalio, là, ce qui est arrivé avec euh, la, la, ce qui est arrivé, des premières conséquences qu'on a fait lorsque Poutine a, a décidé d'envahir euh, l'Ukraine. On dit envahir, euh, c'est compliqué. Là. En tout cas, peu importe, là, lorsque Poutine a pris cette décision-là, là, euh, là on, a, on a brisé des accords très, très importants. Temps, là, sur la planète euh, de cette fameuse accord de Bretton Woods en 1944, c'est que dans le fond depuis 1944, comme je vous ai dit. Tout à l'heure, le dollar américain est maître, est roi, et en 71, on n'a plus affaire à attacher ça à Et euh, les pays, les différents pays, devaient... Et en 73, c'est là qu'on a commencé à utiliser les pétrodollars. Donc, on devait se procurer des dollars américains pour acheter du pétrole, un peu partout sur la planète, autant les gros pays que les petits pays. Et là, cet euh, événement-là vient d'être brisé avec euh, le, le, le, euh, ce que les, les, les Américains ont fait aux Russes, et... Euh, euh, c'est tout simplement que les Russes, comme les autres pays, la Chine, tout ça, euh, achetaient des bons du trésor américain, donc achetaient de la dette américaine. Et comme par hasard, euh, les Américains peuvent émettre les bons du trésor qu'ils veulent sans le demander à personne. Donc, euh, comme Nixon avait dit, c'est notre monnaie mais c'est votre problème. Donc, euh, le dollar américain, les Américains peuvent en créer comme ils veulent sans le demander à personne. Euh, cependant, les règles euh, de, de Bretton Woods, euh, les, les règles disent qu'il faut absolument se procurer de la dette bon parle de, de dette, donc c'est du dollar américain, des bons du trésor, c'est du dollar américain euh, pour acheter du pétrole. Mais euh, les Russes viennent de décider dû au fait qu'on n'a pas gardé les engagements qu'on avait dit, que lorsqu'on possédait des bons du trésor sur la planète, les Russes en possédaient, euh, vos bons du trésor ne, ne, ne valent plus rien ou sont paralysés, quelque chose comme ça. C'est absolument ignoble dans un système économique de confiance, de, on parle de monnaie fiduciaire, euh, de confiance, et là on vient de dire, les règles du on vient de les briser. Parce que Poutine a dit tout simplement, ben, je vais commencer à vendre mon pétrole en roue. Euh, et euh, là, il y a des ententes qui sont en train de se faire au niveau ben, des, de la Chine. Euh, donc, euh, le. le, le euh, le, la Russie, qui a des grandes réserves de pétrole, peut maintenant vendre du pétrole à la Chine ou à euh, d'autres pays, euh, peut-être l'Inde aussi, je ne sais pas trop, je pense que probablement aussi l'Inde, mais ne plus passer par le dollar américain. Et c'est immense ce qui se passe. Là, on voit dans les petits médias qui nous chantent toutes sortes de, de choses. Puis, je, je, où est la vérité là-dedans Je ne le sais pas. Là, je me dis, euh, je suis pas là pour l'analyser. Puis je veux même pas le faire. Là, dans le fond, là. depuis, je pense, que j'ai vraiment décroché des médias traditionnels. J'en reviens même pas à ce qui dit. Je parle pas rien que simplement pour la guerre. Je, souvent, je lis des, des choses. Je, je, les deux, les deux bras me tombent. tombent. J'en reviens même pas. Et que les personnes puissent embarquer dans ces, ces manipulations là, c'est terrible. Donc, euh, euh, là, ce qu'il vient d'avoir comme brisure, c'est très, très important euh, au niveau mondial. Donc, euh, cette, euh, cette décision des Américains euh, de ne plus euh, respecter leur engagement envers les bons du trésor euh, que les Russes possédaient ou que les autres pays possédaient, eh bien, ils viennent, ils viennent de briser quelque chose. Et c'est euh, Ray Dalio en parlant un peu, là, de... Euh, de ça. Et donc, ça démontre le déclin de l'Empire américain, tout simplement. Et le déclin a commencé euh, depuis 20 ans, là, à peu près, en, dans les années 2000, lorsqu'on a commencé à imprimer de la monnaie en fou. Donc, euh, on se trouve à être dans un, un, un, une situation où on, va, on a un nouvel ordre mondial qui s'en vient. Un nouvel ordre mondial, tout simplement, c'est qu'on réorganise les choses. Et il faut comprendre que le BRIC, euh, je pense que j'ai le temps d'aller vous le chercher, euh, si je le trouve c'est vraiment intéressant souvent on se dit nous euh, euh, en Amérique on est puissant et on peut euh, euh, se débrouiller seul si je peux le trouver rapidement j'aurais dû le préparer Ressay Paul BRIC a créé leur propre système SWIFT. Ça, c'est une autre chose, une autre nouvelle. Elle euh, exhorte euh, le, les pays du BRIC à, à créer leur propre système SWIFT parce que le système SWIFT est contrôlé par les Américains. C'est au niveau des transactions mondiales. Mais c'est ah, ici ce que je voulais vous montrer. Donc, euh, vous, vous voyez l'enjeu ce qui arrive. Je pense que je vais placer mon écran euh, comme ça ici. Vous voyez ce qui arrive dans le jeu. C'est très, très, très important au niveau mondial. On est en train de briser euh, une, des désaccord qui avait été fait euh, depuis euh, 1944 euh, 45 après la Deuxième Guerre mondiale. Et on est en train de rétablir des nouveaux accords. Euh, un, une nouvelle situation économique où les Américains disent « Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. » il y a plusieurs pays euh, qui disent « Non. » Et -ce a, bien, la Russie, la Russie euh, qui va commencer à utiliser justement l'euro adossé à l'or aussi. L'or va avoir une un, un, un, un très, très grande importance dans ce nouveau système. Et ce que je voulais vous montrer, tout simplement, c'est euh, ce... Euh, si je peux aller le montrer d'une certaine... Le cercle de Yuzi. Je pense que je vais le trouver... Non pas de cette manière-là, parce que je voulais vous, vous le montrer en plus gros, là, mais peu importe, là. Euh, comme ça, ça va faire, je pense. Euh, le cercle de Yuzi, qu'on appelle, là, Yuzi, euh, ça se trouve être un cercle qui comprend 432... Euh, 4 euh, milliards, euh, 32 millions, euh, 432... Euh, 4 milliards, 320 millions euh, d'individus. Et ce cercle-là comprend, évidemment, la Russie, la Chine, euh, comprend l'Inde, euh, ici, l'Océanie les, ben, les, euh, euh, et je pense aussi euh, l'Australie est là-dedans. En tout cas, peu importe, là, 4, 4 milliards, euh, pas, pas tout à fait ennemis d'individus. Et, demi, là, de, et euh, il faut comprendre que les, les, les, les pays qui n'ont pas appuyé mais qui ont décidé de ne pas euh, créer de sanctions pour la Russie, se trouvent à être dans ce grand cercle-là. Et déjà, il y a en Eurasie... Euh, bon, ça, c'est plus ici, là, mais euh, la, la partie asiatique ici, on commence à créer des ententes. La Chine avec euh, ben, le Cambodge, euh, Corée, euh, Corée du Nord, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, à Corée, même du Sud, on commence à créer des ententes ici, là, un peu partout là, sur euh, la planète. Et euh, bien entendu, avec l'Inde qui n'a pas euh, appuyé euh, les Américains dans, à faire des sanctions pour la Russie, eh bien là, on se trouve à avoir un nouveau cercle là, très, très de beaucoup de densité de population et euh, où on veut créer une économie sans, euh, justement, euh, Poutine, c'est une chose qu'il a dit, qu'on va arrêter de, de transiger euh, notre pétrole avec le dollar américain. Mais toute cette euh, qui est la moitié de la population mondiale, un peu plus que la moitié de la population mondiale veut arrêter de transiger justement avec le dollar américain. Et ça fait l'affaire de beaucoup, beaucoup de petits pays parce que, dans le fond, euh, ils peuvent se servir de leur richesse naturelle pour euh, obtenir... Ben, euh, euh, la richesse de pays, dans le fond, la devise est supposée refléter la richesse de pays, mais euh, un pays qui a certaines richesses va pouvoir justement profiter de cette situation-là. Euh, une masse de population très, très dense où on va pouvoir voir, euh, euh, regardez, c'est ça ici, 4,27 millions d'individus dans cet cette immense euh, terrain. Là. Donc, euh, et, euh, on peut comparer ici euh, comment euh, il y a d'individus ailleurs. Là. Ça, ça se trouve être plus l'Afrique du Nord. Euh, on parle un peu euh, ici, l'Europe. Et euh, le dernier petit euh, cercle qu'on appelle, c'est un milliard. Euh, c'est Paris, c'est euh, et si on trouve c'est peut-être les mêmes là, genre, genre... Peu importe, la... parce que vous pourrez lire l'article, je ne vais pas perdre de temps ça, là, je l'ai lu rapidement, là, mais euh, je l'avais lu la semaine dernière, je pense, je me souviens pas de tout, mais ce qu'ils disent dans l'article, c'est que la plus grande masse d'individus, concentration d'individus en ce moment, est l'endroit où on a décidé de pas créer des mesures pour ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas la question au niveau de la guerre, c'est que les mesures sont en train de changer la planète. Et la masse d'individus ici va arrêter d'utiliser le dollar américain. Et euh, c'est immense comme conséquence euh, qui pourrait arriver au niveau du dollar américain. Parce que si on se trouve avec euh, euh, euh, l'abandon du dollar américain, euh, eh bien là, c'est tout simplement euh, la chute... Euh, de la puissance américaine au niveau de la planète et c'est ce qui est en train de se produire. Biden a tellement pris des mauvaises décisions depuis qu'il est là et on sait très bien que Biden est atteint mentalement. On l'a vu dans les médias traditionnels, ça passe pas, mais on l'a vu à maintes reprises dans des vidéos qui sont un peu partout diffusées et c'est ce président faible-là qui se trouve à diriger les États-Unis. Donc c'est très, très, très euh, euh, dangereux. Et euh pour vous, vous vous parler rapidement de l'or avant de finir avec Ellen Moss, euh, c'est que dans un contexte comme celui-ci, euh, l'or, l'argent aussi, les métaux précieux et même les matières euh, premières là, vont profiter amplement de ce nouveau système-là. Euh, c'est pas sûr que nous ici en Amérique on en profite amplement parce que dans le fond, ce qu'ils vont nous faire Trudeau nous reparler encore, ça se trouve être une une monnaie numérique euh, des banques centrales et aussi euh, probablement un salaire de base universel. Trudeau ne reparle encore. Donc, c'est à peu près ce qu'on veut nous donner et avec du contrôle, bien entendu, ici, c'est ce qu'on veut nous donner en Amérique du Nord. Donc, il va falloir être vraiment sur nos... Euh, euh, surveiller exactement ce qui se passe euh, au Canada pour ne pas se faire avoir, parce qu'il va y avoir beaucoup de conditions à ça. Mais au niveau de l'or et de l'argent, c'est officiel que euh, les métaux précieux vont en bénéficier euh, très, très avantageusement. Je parle de la, de, de, du nouvel ordre mondial qu'on est en train de. Installé euh, sur la planète. Et euh, euh, je me pose des questions à savoir si cet ordre mondial-là, euh, parce qu'avec Davos, on sait très, très bien, euh, le World Economic Forum, World Economic Forum, c'est ce qu'on veut, là, euh, et euh, on ne le cache même pas. Ceux qui vous disent que vous êtes des complotistes parce que vous parlez du des formes de davance de Clos-Choix, des ben, dit Dieu d'aller faire leur devoir, tout simplement d'aller voir ce qui se passe. Et on sait très, très bien que le nouvel ordre mondial, qui a, en 2020, là, qui a débuté, là, va se poursuivre jusqu'en 2030, c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Euh, <coughs> En ce moment, excusez, euh, sur la planète, euh, c'est un peu fini un peu partout, le COVID, Là, on est tombé sur la guerre en Ukraine. Ici, euh, c'est absolument euh, une politique, euh, je ne donnerai pas de caractéristiques parce que euh, je serais pas dans mon langage de parler de ce que je pense de, du gouvernement Legault et de sa gang de la CAC parce que je trouve ça absolument exécrable. En plus de continuer à être arrogant et de montrer un sourire niais euh, aux médias, euh, le goût euh, euh, continue énormément euh, en nous faisant, en faisant peur surtout aux 65 ans et plus, euh, en disant qu'on va tous mourir et on va tous avoir la COVID et en passant, c'est une très bonne chose, on, on, on l'attrape la COVID et, et c'est ça qu'il faut, on va probablement tous l'attraper. Euh, au Québec, et c'est ça qui... Ben, bah, c'est en train de créer l'immunité naturelle. Donc, euh, et puis là, on commence à parler de, de rhume, de grippe. Oui, euh, Legault a dit que... Il se moque de nous. Il a dit qu'il qu a eu la COVID, il a dit c'est comme un petit rhume. Oh, M. Legault, réveillez-vous, ça fait à peu près deux ans qu'on dit ça. Même, on disait que c'était comme une grippe. Il, il paraît qu'une grippe, c'est plus... C'est pire que le rhume, et vous, vous dites que c'est comme un petit rhume. Hey j'ai euh, une poignée dans le dos, je pense, hein, parce que dans le fond, euh, dit des, des absurdités comme ça, et il a été repris par les partis de l'opposition. Non, non, non, non, c'est pas une petit rhume, c'est quelque chose de grave, le COVID. Donc, euh, euh, c'est ça. Et on va, donc, euh, on finit la, la parenthèse sur euh, notre bon gouvernement de la CAQ ici au Québec et ceux qui veulent euh, se plier à ces demandes. Euh, euh, moi, je trouve ça déplorable, mais en tout cas. C'est nous qui décidons la, la vie qu'on veut. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Bon. Euh, et la dernière nouvelle, c'est sur celle de qui n'a pas passé sous silence, c'est celle d'Elon de, Most, on va terminer avec ça, euh, qui a dit qu'il euh, voulait... Euh, racheter 100 de l'entreprise, de Twitter, euh, et de sortir l'entreprise de la bourse. Ça a fait beaucoup, beaucoup de remous. Même Twitter, euh, les, les dirigeants de Twitter euh, euh, ont dit non, « Non, non, non, non, il faut pas parce que, dans le fond, euh, euh, Twitter, c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui faisons de la censure. » Et le message dans tout ça d'Hélène Moss, c'est très, très bon. Euh, J'ai lu quelques personnes, euh, Pornor aussi, là, qui se trouvaient à parler d'un peu de cette situation-là. C'est que Twitter, vous savez que Donald Trump a été biffé Twitter, mais beaucoup de personnes qui euh, marchent pas selon le discours ont été biffées de Twitter et Musk c'est quand même un libre penseur. C'est l'homme le plus riche de la planète, mais est libre penseur et euh, voudrait tout simplement qu'on puisse laisser euh, Twitter euh, s'exprimer. Ben ceux qui sont sur Twitter s'exprimer comme ils le veulent. Et c'est un message très très important à la, la manipulation des médias un peu partout sur la planète. Et euh, c'est ce euh, cet événement-là, là, euh, je ne sais pas si ça va fonctionner. Là. En tout cas, là, on, on spécule, on parle, euh, on veut bloquer ça. Euh, mais euh, c'est pas euh, tellement que Elon Musk va acheter Twitter, qui est important dans le message, ni qu'il va euh, posséder 100% de Twitter, puis euh, euh, que ça va devenir privé. Le message là-dedans, c'est dire non à la censure. Et euh, ce message-là est très, très important. Et moi, j'aimerais ça que ça l'arrive. Euh, pas parce que je vous dis d'acheter des actions Tesla, vous allez avoir 50... 4 pour. C'est pas ça le, le, le but. Le but, c'est d'arrêter d'être censuré. Et euh, comme Elon Musk dit dans l'article, il dit « Twitter a encore beaucoup, beaucoup de beaux jours devant lui ». Et euh, c'est ça qu'il qu parle dans l'article. Pour euh, justement que Twitter devienne privé, bien, bien c'est pas une question d'argent de, de la part d'Elon Musk mais euh, euh, Twitter pourrait justement être un canal de diffusion euh, d'informations, d'opinions euh, réelles, euh, comme c'est supposé d'être un média euh, euh, alternatif comme ça, c'est supposé d'être un, un, un, un canal pour euh, transmettre de l'information d'une manière neutre, mais depuis deux ans, c'est la grande censure qui existe sur ces canaux-là. Les, les réseaux sociaux, on parle de Facebook, euh, Twitter égale, également, les gros, là, les plus petits. Bien, il y a Gab aux États-Unis qui est une tentative puis qui fonctionne très bien. Euh, il y a beaucoup d'alternatives de, de, de, qui ont commencé à surgir un peu partout. Mais là, on parle de Twitter qui deviendrait euh, privés, et euh, ça, c'est un message très, très important euh, de la non-censure euh, au niveau de l'information. Et pour moi, ce serait euh, vraiment, vraiment euh, quelque, cho quelque chose de bien, de fort. Euh, et euh, pour vous parler euh, comment les Américains se désengagent, et on finit avec ça, on termine avec ça, euh, CNN, a, je pense, fonctionne par abonnement. Et euh, vous savez qu'aux États-Unis, ils sont 350, 340 millions d'habitants, 350, je ne sais pas le 360, peut-être, en tout cas, peu importe. Euh, et euh, c'est une masse très, très, très importante. Et on sait que CNN a, a eu la palme des années de temps après le, la, la, la guerre, euh, je pense c'est la guerre du Golfe euh, qui a commencé vraiment à ressurgir, ou, ou en 2000 après le, le peu importe, là. Et euh, c'est la guerre du Golfe, je pense. Et euh, CNN euh, euh a, a eu des abonnements, vent des abonnements, et a, a eu simple, seulement 10 000 abonnements dans tous les États-Unis. Et là, CNN sont en mode de restructuration, ça veut dire qu'ils vont couper euh, euh, du personnel, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a plus personne qui écoute ça. Et euh, ce que je disais dans Zero Edge, je parlais de CNN, euh, les personnes sont allées de, de se faire remplir, de, de se faire mentir en plein visage, de, de se faire dire quoi penser, quoi dire, euh, quoi, euh, euh, les absurdités qui se disent dans les médias traditionnels pour garder un discours qui, selon eux, est le discours qui doit être accepté par tous. Eh bien, là, il y a beaucoup, beaucoup de médias alternatifs qui donnent la vérité, qui donnent des faits, euh, qui sont, euh, comme je vous ai disais tout à l'heure, c'est la même chose qui existe au Canada. J'écoute les médias, souvent les deux bromptons, mais j'en je, viens même pas. J'écoute je, je, je, presque plus parce que j'en je, viens pas. Je, je comprends pas qu'on puisse être si... Euh, je ne comprends pas qu'on puisse être si mou, si mouton pour suivre des informations. Je ne vous dis pas que toutes les informations seront méchantes, mauvaises, mais il y a beaucoup d'informations qui, qui sont absurdes et on voit très, très bien. Ça se voit à 100 000 à la ronde. Donc, c'est de, de, de la désinformation et plus que ça, euh, c'est euh, de la manipulation et euh, les personnes embarquent là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle que si Elon Musk peut euh, euh, euh, s'accaparer de Twitter, qui est un média quand même intéressant et qui deviendrait privé. Et on va voir ce qui va se passer dans la suite. Donc, euh, euh, se rappeler qu'on est à la veille de cette nouvelle ordre mondiale. Ça se fera pas un claquement de doigts, mais comme je vous rappelle encore, euh, Bretton Woods, euh, euh, le premier Bretton Woods, là, 1944, euh, c'est terminé. Euh, on va tomber dans un... Le dollar américain ne sera plus le roi sur la planète. On va tomber dans des euh, euh, probablement des sections euh, de la planète euh, qui vont euh, utiliser des devises euh, communes, adossées à l'or, surtout, parce que ça fait des années que les Russes et les Chinois amassent de l'or, et ce n'est pas pour rien. Euh, L'entrée de, de Poutine dans, dans ben, le Donbass, qui est l'est de l'Ukraine, dans l'Ukraine, mais... Euh, le, Kiev aussi là, qui est le, au nord euh, c'est pas par hasard euh, C'est arrivé dans le contexte d'un président très, très faible. C'est arrivé avec de la provocation amplifiée de la part des Américains. Donc, ce n'est pas par hasard. Les Chinois, les Russes euh, se préparent à cette nouvelle ordre mondiale euh, qui est probablement en accord quelque peu avec euh, la situation que Klaus Schwab veut implanter sur la planète. Mais moi, ce que je pense, parce que en 2021, je pense, c'était virtuel euh, au niveau de... de, de, de de la conférence de Davos, là, et j'ai entendu Poutine parler de Klaus Schwab comme étant un, un, un farfelu, qui voulait planter des puces, et probablement que les, les, les Davosiens n'ont pas aimé ce discours-là, donc et c'est la même chose, Xi Jinping était là aussi, et pense la même chose. Donc, non, non, non, euh, moi, je ne pense pas, oui, l'idéologie que tout le monde va être un, gros, un grand ordre mondial avec une seule façon de penser, c'est ce qu'on voudrait, contrôler toutes les populations, même si en Chine, on le fait. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde est dans le même bateau et, et a la même opinion là-dessus. Donc, euh, c'est ça. Euh, C'était un peu long, mais j'ai euh, essayé de couvrir un peu ce qui s'est passé. Dans les derniers temps, on va se recevoir euh, encore, euh, comme je vous dis, moins fréquemment, mais très bientôt pour euh, de nouvelles vidéos.